car ta bonté vaut mieux que la vie car ta bonté vaut mieux que la vie C'est davant Seigneur, sèchement, levons-nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 150. Psaume, chapitre 150, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume 150. « Louez l'éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le au son avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin, avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le. » Avec les cymbales sonores Louez-le avec des Avec les cymbales rétentissantes Que tout ce qui respire Loue l'éternel Louez l'éternel Amen Louez soin l'éternel Alléluia Louez soit l'éternel Alléluia Louez soit l'éternel Sois l'éternel. Seigneur, notre Père, pour tout ce que tu es pour nous, mon béni, aimé Père Saint-Dieu, et ce merveilleux d'être dans ta maison à toi. ce merveilleux de pouvoir chanter des chants des sillons, mon Père Saint. Merci réellement pour le privilège et la grâce que nous avons de pouvoir nous rassembler encore aujourd'hui en, en ces lieux, Père. Et, et aussi avec tous nos frères et soeurs qui sont en communion avec nous à différents endroits où ils sont. Qu'ils soient aussi bénis, car c'est une consolation aussi d'avoir un peuple qui t'appartient, avec lequel nous sommes appelés à pouvoir marcher, Père Tu mission pour te servir encore davantage, mon roi. Merci vraiment du fond de notre cœur pour ce moment que tu nous donnes, Père Tu Bissan. C'est vrai quand qu ce temps, on pouvait s'écrire en disant que oh, dans ta maison à toi, nous avons le bonheur et la joie de pouvoir y être, personne au dieu de Réaliser combien c'est tellement merveilleux ce jour-là où nous serons ensemble avec toi, mon bénémoine Patrimissant. à tes pieds, nous nous attendrons, mon pour te dire merci, Père, pour ce que tu as fait pour nous et que tu te à la, à la croix des calvaires, mon bénémoine au Dieu. Pour ce que tu as continué à faire encore parmi nous, encore par nous. Et c'est notre terre, mon bénémoine Dieu. Sois béni encore, mon sauveur. Merci pour ton soutien. Merci pour ton secours encore davantage, mon roi. Merci encore pour tout le bien que nous sévons qu'on nous prodiguer, aimé Père Tibissant Dieu. Tu prends vraiment soin de chacun de nos pères. Ce soir, nous voulons te dire merci. Merci encore pour ces cantiques qui ont été chantés. Merci aussi pour le psaume, mon bénémoine Père Tibissant. Merci pour aussi l'adoration, mon bénémoine Père Tibissant, parce que c'est vraiment avec beaucoup de reconnaissance que nous vont te louer encore aujourd'hui. Sois béni et glorifié, exalté, car nous t'avons ainsi prié. Au oh, nom Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et qu'il vous fortifie vous pouvez vous asseoir. C'est aussi merveilleux lorsque nous pouvons lire les psaumes et voir aussi la joie que nos cœurs expriment à l'endroit du Seigneur en rapport avec ce qui nous est lu dans les scènes Écritures comme que tout ce qui respire l'eau l'éternel. Et c'est merveilleux. Nous, nous avons ces privilèges. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère Marcel. Nous avons ces privilèges de pouvoir réaliser que si nous avons le souffle qui nous anime aujourd'hui, c'est vraiment par sa grâce. Et il nous a vraiment accordé cet amour qu'il a manifesté à en notre endroit, en nous donnant aussi cette vie et surtout aussi la connaissance de qui il est pour nous, pour que nous puissions prendre plaisir à pouvoir réellement l'aimer. Avant, nous ne le connaissions pas, nous avions une peur à son endroit. Mais nous ne savions pas qu'effectivement qu'il était bon aussi, notre Dieu, et qu'il aimait aussi être aimé. Et il nous a appris à pouvoir l'aimer, il nous a appris à pouvoir le servir, il nous a appris réellement à pouvoir marcher avec lui. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants. Nous devons saisir cette occasion que nous avons réellement, et comme l'Écriture le dit aussi si clairement, je pense, dans Esaïe 55, c'est cela je pense. Il dit, mais cherchez donc l'Éternel pendant qu'il se trouve c'est ça d'un moment merveilleux que Dieu nous a accordé effectivement c'est c'est un bonheur inouï et vous savez ça, ça me frappait aussi pendant que je répondais à, à une question qu'un de nos biais de mes frères avait donc Poser et, et pendant que je répondais à cette question, parce qu'il souhaitait que je le fasse par écrit, pendant que je répondais à cette question, effectivement, et c'est là que je, je réalisais combien, combien Dieu est, est tellement particulier et, et combien aussi il, il, il, il a une profondeur dans sa façon de faire, effectivement, et ça pour. pour en fait, C'est très très touchant Vous savez il, il y a des choses que nous pourrons Arriver à pouvoir parfois ne pas saisir Mais quand le temps de Dieu arrive Où, où nous ouvre effectivement aussi L'entendement pour que nous saisissions Alors nous crions de tout notre cœur nous dit mais tu es vraiment grand Mais de cette grandeur dans laquelle il se trouve Effectivement il peut vraiment Se rendre tellement si petit Que l'homme naturel avec sa connaissance Naturelle il peut regarder Et ne rien voir mais pourtant, c'est vraiment les dieux très hauts qui les fait. Le plan que Dieu a déployé, effectivement, dans ce monde, effectivement, pas lorsque il a eu à pouvoir créer ce monde, mais vraiment, il est un dieu qui est tout à fait spécial. Ah, oui, oui. <rire> c'est très touchant parce que c'est une profondeur dans laquelle on ne peut pas vraiment tout puiser. Oui, nous nous laissons simplement guider et conduire par lui. Et, et c'est au plus en plus qu'on... On arrive à pouvoir simplement le connaître un tout petit peu, que notre respect grandit encore davantage à l'endroit de, de sa parole. Alors on comprend l'importance que nous aussi, nous devons réellement aussi avoir à, à l'égard de ce que lui, il est en train de pouvoir aussi faire aussi, et que considérer aussi les choses comme lui, il veut absolument aussi que nous puissions donc les considérer. Et je pense à, à David qui disait que « ta parole est une lumière sur mon, mon sentier ». Et les révélations de ta parole, elle est claire, effectivement, aussi, et donne l'intelligence aussi. Nous, nous le remercions vraiment. Nous avons besoin de Seigneur, notre Dieu, pour nous garder toujours, effectivement, dans cette simplicité de choses, dans cette humilité que Dieu te bénisse, dans cette humilité, effectivement, l'humilité que nous ne cherchons pas à pouvoir fabriquer nous-mêmes, mais que nous le supplions, en fait, qu'il les place au-dedans de nous, afin que, comme l'Écriture le dit, qu'il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles, effectivement, qu'il nous aide à ce que nous puissions être toujours dans ces niveaux dans, ce niveau dans lesquels nous pouvons toujours trouver grâce. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, que Dieu a, a, a, a, y a déployé un plan tout à fait merveilleux et, et vraiment glorieux qui fait que lorsque nous pouvons observer cela, nous disons « qui peut comme toi ?» Il n'y a pas, il n'y a aucun Dieu qui peut être semblable à lui, en fait, dans, dans sa manière de faire les choses. C'est pour ça que chaque fois que quand même nous nous rassemblons, nous disons, frères et sœurs, aimez-le, euh, chantez-le, louez-le de tout votre cœur. Ne soyez pas comme des gens qu'on force à faire quelque chose. Il faut que chacun de vous prenne conscience qu'il est bon de louer Dieu. Il est bon de célébrer le Seigneur. Pourquoi Parce que j'ai réalisé qu'il est vraiment bon pour moi, ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire. Non, c'est merveilleux, frère. Où pourrions-nous nous sentir beaucoup mieux si ce n'est que les lieux qu'il nous a donné de pouvoir nous sentir beaucoup mieux, frère Si nous n'avions pas cet endroit en Christ où est-ce que nous serions C'est la grâce divine de Dieu, mon frère, ma soeur c'est pour ça que ça a plus de valeur que le monde ne peut pas nous tenir. On ne peut pas s'ennuyer lorsqu'il est question des choses qui concernent Dieu. C'est vrai qu'on pourra s'ennuyer des autres choses, mais quand il s'agit des choses qui concernent le Seigneur, il n'y a pas d'ennui. Et puis on ne peut pas se fatiguer de cela, effectivement. On, on sent qu'on a besoin d'être là où son nom est, <rire> est, est, est proclamé, où il est chanté, il est adoré, où sa parole et aussi donc apporter ainsi. Nous pouvons réaliser qu'effectivement, que dans sa façon de pouvoir faire les choses, il est quand même extraordinaire. Et ce que nous voyons aussi qu'il montre aussi dans le temps aussi à venir, c'est quand même extraordinaire. Et si nous nous posons la question, nous pouvoir savoir. Mais en fait, qu'est-ce que nous faisons qu'est-ce que nous faisons maintenant dans, dans ces temps, dans cet espace de temps dans lequel vous ou moi nous nous trouvons Qu'est-ce que nous, nous faisons Pourquoi, effectivement, nous, nous sommes là et, et quelle est la chose qui soit vraiment plus importante pour nous, en fait, dans, dans dans ce moment Et puis bon, c'est vrai que on, on est né pour... une. Depuis un certain temps, et puis bon, on a eu à pouvoir peut-être faire des études, faire cela, effectivement. Et puis, c'était un moment où ben, on a eu à pouvoir trouver du travail. Et ce sont des choses qui sont normales dans notre vie, parce que c'est la suite de ton fond, il y en a à ton pain, c'est vrai. Mais bon, maintenant, on a eu à pouvoir s acheter des maisons, on a eu des enfants aussi, effectivement. La question de pouvoir savoir quelle est la chose qui est encore plus importante pour nous. Hein. Pourquoi nous continuons à pouvoir, parce que c'est vrai, nous désirons, Seigneur, augmente-moi quand même les jours de la vie. Je vais quand même vivre longtemps. Je crois que chacun de nous ici a cela dans son cœur. Seigneur, et donne encore plus de jours. Je veux encore, quand on a un anniversaire, Seigneur, prolonge encore. Alors, on se pose la question, c'est entre nous, on se pose la question pourquoi nous demandons que les Seigneurs prolongent nos jours Il faut quand même, quand c'est ce moment, on se pose la question. J'aime beaucoup cet homme ici. Je n'ai pas dit qu'il faut penser à l'envoi des Français, mais j'aime beaucoup cet homme ici, un homme sage du nom de Salomon. Salomon, il regarde, il regarde, il tourne en haut, en bas, gauche, à droite, il, il goûte et puis il crie en disant, mais vanité, de vanité, tout est vanité. Et ça c'est écrit par cet homme-là qui, voyez-vous aussi, et puis l'homme que Dieu aussi a eu à pouvoir utiliser d'une manière parfaitement extraordinaire, comme Moïse, il dit, mais, mais enseigne-nous à compter nos jours pour que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Pas autre chose, mais à la sagesse, -à Donc, il faut que vraiment, très sincèrement, que quand nous sommes même dans notre endroit, seul, privé, seul, effectivement, où il n'y a personne autour de nous, mais qu'on soit sincère avec nous-mêmes, hein, parce qu'il n'y aura personne avec vous, mais toi-même, quelque part dans ta chambre, quelque part dans ton coin, pose-tu la, pose la question, mais pourquoi vraiment je veux vivre quel serait le but encore bon, Je donne un exemple, que, que ma vie soit prolongée encore. Je vais vivre par exemple 10 000 ans sur la terre, mais pourquoi On doit quand même se poser quand même toutes ces questions-là pour savoir. C'est important parce que qu'à euh, un certain moment, on, on, on doit s'asseoir quand même, examiner, parce que se dit, mais toutes ces choses ici... Ça sert à quoi Parce que souvent, on, on, on ramasse, on, on demande et on prie. En fait, on ne sait pas tellement très bien pourquoi nous, nous prions. Et bien voilà, c'est que... <rire> ne vous sentez pas mal à l'aise, aujourd'hui, on va être très très, très bref, parce qu'on est intéressé un peu, mardi, longtemps, cours court et puis on va rentrer à la maison. Ne vous sentez pas mal à l'aise. C'est dit que quel est donc le but Parce que quand nous demandons quelque chose à notre Seigneur, la parole de Dieu nous dit une chose merveilleuse. C'est vrai, non Si nous demandons quelque chose à notre Dieu, selon donc ça, ah, nous sommes sûrs et certains que Dieu nous... Ah, ah si nous écoutons, nous sommes nous avons ce que nous avons demandé, n'est-ce pas Alors, mais ce n'est que nous devons demander quelque chose selon... Ah, ah. <rire> Maintenant, moi, je vais vivre longtemps. Ah, ben oui. J'ai dois demander à Dieu, Seigneur Dieu, Dieu oh, protège-moi, que ma vie soit longue. Mais qu'elle soit longue, pourquoi c'est ça, que Dieu te bénisse, mon bien-aimé, que cette vie soit longue. Ça, vous ne voyez pas, ça n'était pas mal à l'aise, parce que les gens ont peur du jour de la mort, vous c'est ça le problème. Quand on commence à se poser ces questions, on commence à se dire, ah, ah, non non, non, c'est important pour qu'on comprenne pourquoi nous sommes là aussi. C'est vrai quand même. Vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour vous? Je vais demander. Je vais demander mais quand tu, mais même quand tu, tu demandes quelque chose, nous, en tant qu'enfant de Dieu, on doit demander quelque chose quand on sait que c'est bien, c'est utile, et c'est utile pour qui <rire> D'abord, c'est utile pour qui quand nous demandons Parce que vous savez, dans les saintes écritures, le Seigneur a dit lui-même, cherchez premièrement, et ça, voilà, et puis après, toutes ces choses seront données par Donc d'abord, ce que je dois demander, ce pas d'abord pour moi-même. Donc vous voyez frère, parce que nous demandons mal, Seigneur fait, Seigneur fait, et Seigneur fait, Seigneur Dieu, tu te vois toi. Mais Dieu t'a dit, non, non, vois-moi. C'est d'abord, j'aime Dieu frère, nous l'aimons, il est trop beau. Vous savez, il y a des choses qui sont, qui sont comme un paradoxe, avec Dieu. Ça n'a pas, c'est un paradoxe mon frère. Et quand on arrive à ce que nous entendons maintenant, quand vous sentez que Seigneur, c'est que Dieu est en train de faire un travail pour vous, que Dieu te bénisse. Il te ramène à quelque chose que tu prennes conscience de ce que Dieu est pour toi. Vous vous souvenez lorsque la famine s'est donc frappée là-bas en Israël et Il y avait ces prophètes ici du nom d'Élie. La famine. Et puis il n'y avait plus de manger. Les corbeaux ont donné le on, on pain. Il n'y avait plus de pain. Et puis Dieu dit à son serviteur Élie Lève-toi. Va à saint Vous vous souvenez il dit j'ai ordonné j'ai toujours aimé cette façon de parler <rire> vous vous souvenez donc on les cite parce que vous le savez il dit j'ai ordonné à une veuve de te nourrir j'ai dit Seigneur Dieu tu es merveilleux Seigneur oh que tu es bon mon Père en fait il a dit que cette femme là donc lui il lui a ordonné de prendre soin de son serviteur le prophète Élie mais la dame de a dit que dans le son je vis Élie qui vient je, je cuisiner et tout ça non. Elle m'a dit que j'ai cuisiné et puis je lui ai apporté à la truc. Non, elle n'a rien vu. Même pas entendu. Parce qu'il était là en train de commencer son bois. Et qu'elle n'avait rien. Dieu est bon, mon frère. Il y a des chemins tout tracés en toi, frère. Chose qui n'a rien à voir avec ce que l'homme peut penser. Mais que le Seigneur, notre Dieu, nous a révélé. Là-dedans, c'est à l'intérieur qu'il a placé les choses. Oh, frères et sœurs, ne perdons pas notre temps pour des, des futilités, frères. On doit racheter les temps. Nous, nous sommes de être conscients qu'un jour nous partirons. Les autres ne sont pas conscients de cela et pensent qu'on doit encore continuer à pouvoir danser. Il n'y a pas de problème, laissez-les dans les festins qu'ils font. Mais toi et moi, nous sommes loin de ces choses. Je ne sais pas si c'est quand même extraordinaire de voir comment. Oui, oui, oui, oui. Ceux qui sont des dieux, ils se tiennent loin de tout ce qui est euh, festivité, ceci cela. C'est écrit. Je vais vous montrerai ça. C'est écrit dans la Bible. Ouais, Donc, euh, Yvel, en fait, et, et voilà que, comme le disons, nous, nous devons avoir cette conscience, nous. C'est que les gens qui sont dans le monde ignorent, en fait. Ils, ils ont de longs projets, des, des choses aussi immenses qu'ils pensent qu'on va faire. Parce qu'ils font toujours des grands, des grands. Ils peuvent même tuer les gens comme faire une planification pour tuer. Parce qu'ils veulent toujours avoir. Bon, tu tueras, tu tueras. Et puis après, s'il n'y a plus personne à tuer, tu vas tuer qui C'est vrai. Parce que bon, on attend planification de masse. Bon, c'est pas grave. Mais en fait, vous pouvez rien décimer. Parce que aussi, Dieu, Dieu n'a pas décidé. Amen. Vous ferez tout ce que vous voulez, il y aura toujours un rejeton qui va pousser. Parce que c'est lui qui décide, c'est Dieu. Alors, alors disons, effectivement, que là, nous comprenons, comme je dis, ils ont, ils ont cette pensée de pouvoir faire large. Et puis, vois, nous pouvons faire ceci, mais, mais nous, en fait, effectivement, qu'est-ce que nous, nous avons comme conscience Nous avons une certitude. Et nous sommes conscients, nous. Par les autres. C'est pour ça que nous ne nous, nous salons pas dans leur débordement de dépouche et faire ce qu'ils veulent faire dans ce débordement-là. C'est pour ça que j'ai dit toujours, frères et sœurs, vous soeurs, je, vous jeunes soeurs, vous frères, et mères, je ne comprends pas. Bah, bah, si Je suis peut-être un peu dit, il est, il est du moyen-âge, il n'y a pas de problème. Mais Dieu, ça c'est quand même vrai. On ne dit pas ça pour vous faire plaisir, mais quand Dieu vous a créé, il vous a quand même créé Joli, non Amen. Amen. Est-ce qu'il y a plus grand artiste que Dieu alors, pourquoi vous allez chez... Enfin, bref... Vous, ne vous fâchez pas, je ne sais pas pourquoi... Vous, vous allez prendre encore le pinceau. Est-ce que Dieu ne sait pas utiliser le pinceau Qui est le plus grand dessinateur Avez-vous déjà regardé une fleur rose Regardez même le, le, le, la, la, la feuille, simplement. Avec les nervures, les limbes, tout ça, tout ce y a d'intérêt. Comment une feuille se présente. Regardez là, elle est, rien qu'une feuille verte, sans même de couleur, elle est jolie. Bien dessiné. Chaque chose que Dieu a fait, vous la voyez, c'est toujours avec une... Même les fleurs, simplement, regardez, prenez-la, regardez-la. Dieu a pris soi-même, parfois tu vois comme ça, une petite couleur rouge là, bien à l'intérieur. C'est un, un expert en dessin. Donc, il sait effectivement donner la forme. La meilleure forme, effectivement, qu'il donne. est Ce que vous comprenez. Donc, euh, vous n'avez pas besoin de toutes les prostituées qu'on voit, effectivement, qui vont faire n'importe quoi, qui doivent être des exemples pour vous. Bon. Vous connaissez <rire> Avec la poudre. <rire> vous pouvez faire les plus belles, les plus belles femmes avec la poudre. Il peut mettre 4, 5, 6 couches. D'abord, quand tu la vois, tu dis Oh, celle-là, je ne peux même pas te demander la main. Elle dit Attends, tu vas simplement pour acheter le pain dans la. Ici, on va voir, tu le tournes. Parce que quand ils se promènent avec, ils ont un grand sac. Dans ce sac-là, il y a la poudre il y a les fonds de teint. Il y a les, je sais pas moi, tout ce qui fait un de tout avec des peintures, des trucs de cela. Oui, ne vous fâchez pas. Bon, c'est comme ça que dans les sacs, quand là, alors il rentre dans la salle de bain. Première couche, deuxième couche. Je, je me suis dit, j'ai dit, Seigneur, une seule femme avec huit couches, mais sa peau ne respire pas. Alors, elle, elle te montre bien, elle fait, et puis elle prend son crayon. Rentrez là, j'ai dit, mais vous n'avez pas peur que vous pouvez percer l'œil même à cet moment. Et puis, il y en a ceux qui peuvent même les faire repasser. Les saucisses ici. Un encore. un can, un can. Et puis quand Il, y a des... il faut Pour te montrer que j'ai du soucis, qui passe là-bas. Et puis regarde, -moi. et puis dans les yeux comme ça. Et, et, C'est comme ça. Et quand toi tu vois ça, tu vas vendre tous tes vêtements. Parce que tu dis, j'ai trouvé la perle rare. Oui, tu deviens fou. Tu n'écoutes même pas les conseils des papas et maman, ou mamans, ou ou des grands-pères ou de, de, grand de l'oncle, je ne sais pas moi qui c'est là. Tu deviens fou. Maintenant, il n'y a pas de problème. On te donne. Tu prends. Mais quand tu pars avec, bon, elle va quand même dormir. C'est là que les problèmes commencent. <rire> bon, si peut-être il dit, voilà, aujourd'hui je n'ai pas bougé, je garde ça. C'est bien, mais le matin. Lorsqu'il plonge la tête dans l'eau et qu'il soulève les yeux, c'est les jours et la nuit. Parce que tu ne sais plus qui est-ce que tu as épousé. Parce que la personne que tu vois par rapport à celle que tu as épousée, c'est deux personnes différentes. <rire> Vous savez, je ne vais, vais même pas vous dire ça parce que vous allez être très choqué. Mais c'est vrai, frère. N'allez pas à l'extrême, ça ne sert à rien. On n'a pas dit que la femme... Oh, Seigneur, ce pas pour ça. Bon, je vais, en bref, prenez soin de vous. Mais n'exagérons pas. Soyons équilibrés. Il ne faut pas vous décider parce qu'on voit quand même qu'il y a des dessins. Je sais rien. Mais soit la véritable femme, je ne sais pas pour aujourd'hui, hein, elle doit être naturelle. Un homme vrai, il regarde la beauté vraie. Si une femme a beaucoup d'artifices, elle est fausse dès le départ, et sera toujours fausse. Ah oui Bien sûr d'abord, elle te ment d'abord, avec toute cette poudre-là. C'est ça, sœur, voilà. parce que je suis jolie, parce que je vais cacher mes boutons. On sait que tout le monde a des boutons. Je ne sais pas, moi, je ne sais rien. Bon, vous fâchez pas. Alors. Nous revenons, nous revenons. Alors, les gens du monde ne se rendent pas compte, effectivement, de, de ce qu'il en est. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, je veux dire que de ceux qui sont des dieux, qu'est-ce que vous remarquez Vous savez une chose que, peu importe ce qu'on peut faire, même et prendre des comprimés pour vivre, si à 150 ans, mais un jour, on doit partir. Donc, tu dois être conscient qu'un jour, peu importe que tu le veuilles ou pas, que tu sois, je ne sais pas moi, que tu le veuilles ou pas, un jour, tu dois quand même partir. Ça viendra. C'est parce qu'avant nous, il y avait aussi des gens qui nous avions tirés aussi avec, qui étaient aussi assis ici. Tu ne pouvais pas penser qu'ils allaient partir, comme toi tu penses qu'ils n'allaient pas partir. Mais c'est parce que quand tu ne penses pas, tu vas partir, effectivement, parce que tu n'as rien compris parce que, que, tu ne veuilles, que tu ne veuilles pas les chefs, les responsables du monde et de la vie il a déterminé que toi ici toi ici, ce que tu es là ce que tu saupoudres là ça doit retourner à la poussière tu peux faire tout ce que tu veux les tirer, les raccourcis tout ce que tu fais, mais il va aller toujours dans la poussière alors si je comprends cela effectivement alors je dois maintenant me poser la question alors, ma finalité à moi, elle sert à quoi Alors, nous parlions des dieux, effectivement, dans ce que nous disons tout à l'heure. Regardez comment ces Dieu est quand même parfait dans sa façon de faire en revenant les sympathies. Il dit à, à que j'ai ordonné à la veuve de pouvoir te nourrir. C'est quand même fort, hein Et, Élie arrive là et trouve donc la femme. Qu'est-ce qu'elle faisait cette femme effectivement ben, Elle ramassait son bois. Nous parlions de cela en disant que cherchez d'abord, premièrement, le royaume. Je suis des dieux et toutes ces choses vous seront données. Parce qu'on s'est posé la question, de va dire, qu'est-ce que je demande à Dieu Parce que souvent, je demande quoi à Dieu Je demande des choses pour moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais de moi. Seigneur, fais ceci pour moi, mais tu ne penses pas, à... mais qu'est-ce que moi je peux demander pour ces dieux? C'est un problème. Oui. Parce que... ça, on... ça, Certainement, c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup. On loue Dieu parce qu'on veut que Dieu fasse ceci pour moi, Seigneur, pour que Dieu prenne soin de ma famille. Ça, il le fait. Parce que tu pries, mes enfants vont à l'école, Seigneur, je prie, il les garde. La nourriture à la maison, il donne. Voiture, j'ai mange beaucoup trop la paix, donne la voiture et donne. Maison, j'ai commencé à avoir des problèmes de avec les propriétaires, donne-moi une maison et donne. Mais tu ne te poses jamais la question, qu'est-ce que lui il veut Il y a eu un homme, je reviens avec Eli, hein, parce que bon, Il y a eu un homme. Cet homme-là, il a vu aussi comment la gloire était effectivement. Et puis. Vous le connaissez bien. Quand Dieu a voulu qu'il soit roi, ça c'est important que nous comprenions. Qu'il soit donc, il devait dire roi, donc quand il est roi, alors maintenant, il devait demander quelque chose à Dieu. Comme vous le savez, tout homme qui devient roi, ou effectivement, s'il devient président, il a beaucoup d'ennemis, donc il cherche à pouvoir trouver des moyens. Comment éliminer tous ses ennemis, et surtout avoir beaucoup de richesses pour être beaucoup plus puissant encore davantage. Ainsi, ainsi. Mais cet homme-là, lui, il s'est mis à genoux. Il a levé ses mains vers les ciels. Il dit Seigneur mon Dieu, je te demande seulement une chose. Parce qu'il dit Mais comment pourrais-je, moi, conduire un peuple comme celui qui est ce peuple Parce qu'il a d'abord compris que ce peuple ici, ce n'est pas le mien. Ce peuple est à toi. J'ai vu comment tu as gardé, comment tu as eu à pouvoir dire, parce que mon père m'a raconté tout ça, puis je veux ce comment tu étais aussi avec mon père, comment tu as, pour dire à cause de ce peuple ici, c'est que tu aimes ton peuple. Alors il dit, mais comment moi je peux arriver à pouvoir conduire ce peuple qui est à toi et ne pas tomber dans le problème avec toi à cause de ce peuple. Parce que dis, mais c'est lui qui vous touche, mais touche, ne touchez pas, mais moi C'est écrit comme ça l'absorbe a dit, mais Seigneur, donne-moi la sagesse. Vous suivez Amen. Pourquoi Pour que je devienne un grand roi non. non, pour que je sache. Comment conduire ce peuple qui est à toi Il a simplement demandé quelque chose, pas pour lui, mais pour Dieu en fait. Pour satisfaire à ce que Dieu veut. Pour savoir comment plaire à ses dieux. Rien que pour Dieu. Et Dieu a regardé seulement c'est là qui a touché le cœur de Dieu. mon frère. Il n'a pas demandé beaucoup de chameaux, beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, il n'as pas demandé ça. Il dit, mais, seulement, tu ne m'as même pas demandé la mort de tes ennemis. C'est écrit. Même pas la richesse. Simplement, tu es donné, parce qu'il s'était de tout son cœur, tu m'as demandé la sagesse. Pour quelle raison? Pour ta gloire? Non. Pour que tu puisses savoir comment agir avec mon peuple et comment me servir. Simplement parce qu'il a demandé quelque chose qui plaisait à Dieu, pas qui cessait pour lui. Dieu lui dit, Salomon, à cause de cela, parce que tu as voulu avoir la sagesse, voilà, je te donnerai même plus que cela. La sagesse est aussi la richesse et tout cela ainsi, ainsi, ainsi. Vous avez remarqué comment Salomon, son règne était un règne de paix. L'argent ne manquait pas, l'or ne manquait pas, ainsi de effectivement. Parce que d'abord, nous, nous, nous, nous demandons toujours mal, en fait. On est souvent. cest est toujours quand nous avons des problèmes, on pleura, ah, Seigneur, fais-moi grâce, mes enfants. Paix. Dieu te donne. Mais en retour, qu'est-ce que tu fais pour Dieu Maintenant, on a toujours souvent pensé à nous. et Pourquoi on ne peut pas aussi penser à Dieu c'est-à-dire qu'on se dit, Seigneur, cette fois-ci, nous voulons pouvoir demander, donne, donne, donne, Seigneur, en tout cas, que tu sois glorifié dans ma vie. Je voudrais que, Seigneur, que tu m'aides-moi à avancer comme tu le veux, que je pense comme toi tu veux que je puisse penser. J'ai beaucoup pensé de moi-même. Parce que même quand je pensais quand même de moi-même, tu m'aidais quand même, parce que tu es un Dieu patient. Maintenant, en retour, aide-moi aussi, que je pense comme toi tu veux que je pense. Qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses penser que nul en son cœur n'ait pas du mal contre son prochain, que tout ce qui est vrai, que tout ce... mais c'est ce que Dieu dit, non Donc moi, je ne me bats pour ça, parce que je veux que Dieu obtienne ce qu'il a. Alors, regardez-moi, alors ce moment-là, c'est que, donc, quand tu cherchais d'abord ce qui plaît à Dieu, et c'est voilà qu'il envoie donc son serviteur vers cette femme, la femme qui était aussi dans le besoin. Lorsque le serviteur de Dieu arrive effectivement vers lui, <rire> la femme, elle, nous a pas dit qu'elle avait une vision. Il voit cet homme qui s'avance. Mais c'est aussi une grâce quand un homme de Dieu s'approche de toi. Ce que c'est, nous parlons, c'est que le Seigneur, notre Dieu, a quelque chose qu'il veut t'apporter. C'est pour ça, le respect, la considération est quelque chose de très important pour que nous obtenions quelque chose de la part de Dieu. C'est nécessaire. Oui. Et voilà, quand il s'est approché, <rire> il dit à la dame, fais-moi un gâteau. C'est ce qu'il a demandé à la dame. Vous savez, la dame, il dit, mais nous avons tellement la farine, la, fa la famine ici chez nous. Vous savez Et là, je suis en de ramasser quelques bois ici. Avec le peu que j'ai, la farine, avec un peu d'huile que j'ai là, eh ben, je vais le faire avec, pour moi et mon fils. Et comme ça, quand nous allons manger, nous allons donc mourir. Vous voyez déjà la pensée qu'elle avait Les désespoir. Mais Dieu est l'espérance. Elle ne s'est pas rendue compte que ces Dieu là Parce que vous savez, frères et sœurs, quand même cette femme-là, la veuve-là, n'était pas une veuve comme ceci, c'est qu'elle avait dans son cœur la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Écoutez bien, la considération de Dieu... Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, pour que vous puissiez comprendre, effectivement, ce n'était pas que c'était un hasard comme ça, une... non, non, non, Dieu avait dit, mais j'ai ordonné ce que Dieu connaissait la personne. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre, il a dit à Israël, il a dit, mais il n'y avait pas beaucoup de veuves, effectivement, en, en Israël. Mais c'est pendant Dieu. Il n'a pas envoyé son serviteur vers l'une d'entre elles. Mais ça s'arrête vous voyez l'importance, l'impact de cela Parce que quand vous écoutez, il dit, ah non, c'est important que vous compreniez que Dieu il sait ce qu'il fait. Mais c'est toi de pouvoir maintenant te positionner. Frère et sœur, il va pas te supplier. Mais toi, c'est à toi et à moi de voir supplier, Seigneur, aide-moi à être conforme à ta volonté. Pas conforme à ma volonté. Je sais pas, frère et sœur, mais nous avons une grâce parce que nous ne sommes pas encore partis de l'autre côté. Parce que si tu meurs aujourd'hui comme ça, sœur... C'est un enfer que tu vas aller. Tu vas pleurer là-bas. Mais évidemment, tout ce que tu te bats ici, il faut de l'argent, je dois travailler ici. Ça va te servir à quoi Rien. Dieu nous donne encore la grâce maintenant, alors que nous sommes encore vivants pour changer. Nous l'avons entendu jusqu'à mardi, non Dieu ne nous envoie pas en enfer. Ah non, non, non, non, non, non. non. Dieu ne t'a pas créé pour l'enfer. Il m'a créé. Nous, l'enfer a été créé pour Satan. C'est écrit dans la Bible. Alors si aujourd'hui, toi, tu vas en enfer, c'est toi-même. Ah, vous dites, oh, frère, c'est pas vrai. Je reviens à Élie, nous allons prier. Oh, frère, c'est pas vrai. Mais c'est 100% vrai. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dans la Bible, dans le roman, il dit que le don gratuit des dieux. Le don gratuit. Donc, tu ne travailles pas. Tu n'as fait aucun effort. Quand c'était un cadeau, quand tu n'as fait aucun effort. Tu es là, si, on te la porte. Le don, le don gratuit des dieux, c'est la vie. Bon, maintenant, on nous dit qu'à côté de ça, les salaires! Ah si, le salaire, cest dit que tu travailles, tu suis.. le salaire du péché, c'est quoi Voilà, cest à quelque part, tu veux travailler, tu veux travailler, mais c'est vrai. Pour aller où Mais en enfer Mais Dieu dit, oh, oh, oh gratuitement, tu n'as pas travaillé, je te le donne. C'est pour dire que c'est toi-même qui te force le chemin vers l'enfer. Tu travailles pour cela, c'est que... Dieu te montre effectivement la voie qu'il y a là-bas. Mais oui, mais bon. Bah, bref, alors, c'est comme ça que la femme me dit, mais je n'ai que ça pour pouvoir faire avec, euh, avec mon fils. Là. Nous mangerons et puis nous mourrons. Cet homme de Dieu, lui, il n'y la bonne, il va lui mais tu ne mourras pas. Déjà, entendre cela, on me dit, je ne mourrai point. Je dirais gloire à Dieu. Ah ben oui. Et puis, mais c'est pas un Regardez ce qu'il y merveilleux. Il n'a pas dit bon comme on veut dire monsieur, « aïe, aïe, vraiment, tu, tu n'as que ça. Bon, ok, alors, fais, vous mangez avec l'enfant, ainsi, ainsi, non, non, non, non, non, non, non. Il dit, la parine que tu as là, avec l'huile que tu as là, que tu veux préparer pour ton enfant, ainsi, là, pour que vous puissiez manger, effectivement. Bon, il dit, mais va d'abord. Il enfin, va dire, mais l'homme de Dieu, il est quand même problématique. Si c'était nous, dans notre génération, ben, on téléphonera à deux frères. J'ai dit, je crois que les pasteurs commencent à avoir un problème. Est-ce que vous l'avez vu ce jour-ci Vous ne voyez pas comment ils réagit ces derniers temps Frère, c'est Ah oui, c'est comme ça que vous êtes. Hein? Ah, mais maintenant, c'est bizarre. Hein? Il commence à. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce qui se passe Frère, c'est pas comme ça quand même. Et puis c'est pas spirituel ça. Eh bien oui. Eh ben oui. C'est comme cela que cet homme, il dit à la femme, il dit, mais va d'abord avec cette farine-là, prépare-moi un gâteau. Viens d'abord me l'apporter à moi. On dirait que cet homme n'a pas de compassion. Ah, oui, c'est sûr. sûr. Voyez-vous, frères et sœurs, vous avez un souci, un problème, en fait. Vous, vous prenez vos pensées comme c'était les pensées de Dieu, dans votre façon de voir les choses, effectivement, de prendre des décisions. Frères et sœurs, nous sommes loin de la pensée de Dieu, en fait. Et que nous ne comprenons pas la manière. Parce que, humainement parlant, ça ne se fait pas. Hein? Tu sais que tu viens quand même chez une personne, quand même, tu dois avoir la compassion. Il a un petit enfant. Je sais pas quel âge il avait. Son petit garçon dedans dit, mais il faut vont, ils vont si mieux que ça. Ils vont. Toi tu lui dis, prépare d'abord pour moi, maman. On va dire est égoïste. prépare d'abord pour moi. <rire> tu viens avec ici, je mange. Et puis, si tu vas mourir, tu meurs, mais d'abord, mon estomac, moi. C'est un peu comme ça qu'on peut comprendre. Qu'allez-vous qu dire Qu'allez-vous dire Non, mais les frères, ils, ça commence à travailler dans la boule. C'est pas possible, frère. Vous trouvez normal Les critiques commencent. Voyez-vous, le problème, c'est que les diables, quand ils veulent vous avoir, ils vont commencer à vous montrer des choses contre votre pasteur. Voilà, il ne fait pas ça bien. Hein? Voilà, quand il a dit ça, est-ce que, est que vous trouvez... Quand ça commence comme ça, frère, quand vous attaquez un homme qui sert à Dieu, vous êtes déjà perdu d'avance. Parce que d'abord, vous ne pourrez jamais l'abattre. Vous, vous perdez votre temps. Si c'est un homme qui sert Dieu, vous pouvez mal penser de lui, le critiquer, parler des mal de lui. Il ne va pas vaciller ni à gauche, ni à droite, ni te, faire des choses pour te plaire, toi qui le déteste. Non, ça, c'est pas en lui. Lui fait ce que Dieu lui dit de pouvoir faire. Ça te plaît, gloire à Dieu. Ça te plaît pas, Alléluia. Donc, non mais c'est vrai, frère. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'il dit à la femme une chose, il dit, prépare-moi d'abord le gâteau. L'huile et la farine qui est dans ta maison ne va pas manquer. Ce qui s'est passé avec la femme, c'est quoi Vous savez, les autres femmes n'auraient pas obéi. Mais celle-là, Dieu avait préparé son intérieur. Elle a écouté, elle a obéi. Vous savez ce qu'elle a fait Il n'a pas d'abord fait pour son enfant, pour dire, voilà, je fais pour moi. Non, non, non, non. Il a d'abord préparé pour pouvoir obéir à la parole de Dieu. Il a donné tout ce qu'il avait à cet homme de Dieu parce qu'il a parlé en disant, fais-moi le gâteau. Elle ne sait pas de regarder à elle-même en disant que non, mais mon fils et moi, nous allons mourir parce que si je donne tout ça à cet homme ici, ce n'est pas possible. C'est un homme de Dieu il ne peut pas m'envoyer quelqu'un comme ça, qui va d'abord prendre pour des mois avec mon enfant, qu'on puisse mourir, qu'elle lui mange. Elle n'a pas dit ça. Est-ce que vous comprenez Elle a dit non, d'abord j'obéis à la parole. Frères et sœurs, le problème c'est que nous sommes têtus. Quand quelque chose ne nous, ne nous plaît pas non, on trouve des chapitres versés, des et de cela, pour simplement justifier notre... En fait, on sait quand même quelque part qu'à nous, quand même, c'est pas possible, pas bon. Mais tu veux justifier ta façon de faire. Et voilà qu'elle a fait cela. Quand elle y a mangé, la femme est rentrée chez la maison. Qu'est-ce qu'elle a trouvé La farine qui ne faisait qu'augmenter. Lui qui ne faisait qu'augmenter de plus en plus. Et c'est vrai. Ce que nous avons entendu, qu'on a dit, mais... d'abord, le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus. Donc, changeons notre façon de pouvoir prier. Changeons notre façon de voir les choses. C'est vrai, frère. Vous savez, c'est quand même extraordinaire. L'homme est l'homme. Il marche et souvent, quand. Je termine par là, Et souvent, quand il sert Dieu, il ne sait pas vraiment profondément faire la différence entre Dieu. Et la nature de l'homme qui l'anime en fait. C'est ça le combat que nous avons, mon frère. Bien que le Seigneur nous le dit dans les Saintes Écritures, non, on a difficile, on dit alléluia, amène cela, mais après non, parce que la partie Chanel prend les dessus. Et on a l'impression qu'effectivement, que ce que ce que Dieu nous dit, c'est bien beau quand on est dans l'église. Dans le lieu où nous sommes. Mais quand nous sortons, ça devient difficile. Mais non mon frère, si on apprend ici, c'est pour notre vie. Donc ce qu'on a appris ici, quand on sort, c'est pour le mettre en pratique. C'est comme ça que tu réussiras. Il dit, médite, c'est que tu dit, jour et nuit, c'est ainsi qu -ce que tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Tu feras en conformité avec la parole de Dieu que tu as entendue. Donc, cherchons d'abord. Parce qu'on pleure, Seigneur, j'ai des épreuves, c'est vrai les épreuves, c'est bon pour lui. mais d'abord, pose-toi la question, qu'est-ce que moi je fais pour Dieu dans cela Le Seigneur, malgré les épreuves qu'il était, mais l'écriture nous fait savoir qu'il ne s'est jamais rébellé. Vous savez ce qu'il a dit quand il était dans, dans les jardins de Dieu cette de Il a prié d'abord en disant, mais si cela était possible, cette coupe soit éloignée de moi. Et puis il s'est rattrapé. Oui. Parce qu'il <rire> était homme et puis il était Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Lui-même monte dessus, mais c'est vrai. Si cela était possible, cette coupe, c'est l'un des mois. Toutefois, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi. C'est sûr et certain. Et vous remarquerez très bien, nous terminons plus le vent que. Parce qu'il a accompli la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit Il verra une postérité et il prolongera ses jours. Aujourd'hui, où nous parlons, il est toujours vivant. Amen. Qui est vivant Mais ton parent rédempteur. Est-ce que vous comprenez Parce qu'il ne sait pas regarder à lui-même. Non il a regardé ce que Dieu a voulu qu'il puisse faire. C'est pour ça qu'il dit que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Mais toi aussi, sois con. C'est pour ça, frère et soeur, ce qui qu fait que nous ne sentons pas cette unité, c'est parce que nos pensées sont diverses. Nous sommes là, nous venons pour un but. Frère, prie pour moi parce que j'ai un problème avec, et je ne trouve pas le travail. Prie pour moi parce que... Mais c'est vrai, je prierai pour toi, on priera tous pour toi, tu auras le travail. Mais tu veux que pour le travail... On ne voit pas, frère, en tout cas, nous avons ce soir, prions pour que le Saint-Esprit soit encore en moi, je veux cela. On ne voit pas beaucoup de frères et ça comme ça. On vient ce malade on s'assied, on regarde, on écoute, alléluia, amen, et bien, inquiète. Nous prions pour notre père, bien qu'il est malade. C'est bien, on prie pour le malade, C'est écrit. Mais pour votre avancement, j'aurais aimé entendre requête. Oh, certaines demandes. J'ai besoin du baptême du Saint-Esprit. Je, je sens que, à ah, la flamme diminue. Il faut que la flamme augmente. L'autre Seigneur, je voudrais que tu, le don que tu m'as donné, un beau compris pour ça. Je n'entends pas ça. Oh, je vais réussir le premier. C'est bien. Oh, je vais avoir le travail de superintendant, C'est bon. Je vais avoir ceci. Oh, papa c'est bon tout ça. Ça, c'est bon tout ça. Je je, je, je, je. Mais pour lui. Qu'est-ce que l'on fait pour Dieu C'est vrai, quelque part, nous sommes égoïstes. Oh, pardon. Nous sommes égoïstes, frères et sœurs. Nous pensons toujours à nous-mêmes. On s'assied là, on s'est plaint, parce que bon, les frères traînent, je ne traîne pas plus dans le temps. On s'est plaint parce que peut-être qu on n'a pas chanté comme tu voulais qu'on chante, effectivement. Vous plaignez toujours, parce que moi, on n'a pas fait comme moi, je vois. On n'a pas fait comme ceci. Aujourd'hui, j'ai pas senti parce que ah, moi, moi, moi, c'est à toi de pouvoir sentir. Je ne chante pas des cantiques pour que tu chantes, toi. Je chante des cantiques pour que Dieu soit glorifié. Oh, D'ailleurs aujourd'hui, tu vois, quand frère Christian Tony là, je ne sentais rien, mais lui il était sous l'onction, c'était pour son Dieu. Il n'a pas dit qu'il sent et chante pour que tu sentes quelque chose. Tu n'as même pas été droit devant Dieu. Tu vas sentir quoi Amen. Tu es devenu comme un, un, un canard où on met de l'eau, ça ne rentre pas, ça coule au-dessus. C'est normal. Vous comprenez Mais c'est toi qui es venu avec la flamme. Amen. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, un Dieu du ciel, je priais, je priais pour que quand je serai là, moi que je sois une flamme. Amen. Pour enflammer ma voisine, pour enflammer mon voisin. Amen. Mais c'est vrai. Amen. Il faut ça, il faut ça. Pas que oui, on me dit, mais c'est que nous, toi, toi-même, Seigneur, fais de moi, fais de moi, fais de moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. les nous nous allons prier. Alors, que Dieu vous bénisse, mon grand, viens. Il y a un cantique que je voudrais, si c'est possible, de chanter. Vous le connaissez. Ouvrez vos portes du tombeau. <rire> Jésus paraît au oh, qu'il est beau, il révit oh merveilleux. Vous le connaissez oui. Tu te connais, non Merci, mon C'est le, le 172 dans les phases 172. Ouvrez-vous porte du tombeau Jésus paraît oh, qu'il est beau Il est au même envers. le paix l'enfer et la mort envers Je sais qu'il vit, je sais que mon rédomme de vie y vit. Voyez, c'est ma et pile Et les stigmates qu'on laissait, le fouet, le fer et puis. C'est pour moi qu'il a tant souffert. My delivery Okay. Céleste, nous voulons...